Bonsoir à toutes et tous et ben nous voici pour notre émission Radar euh, mois, de mois de juillet, 16 juillet euh, 2020, l'émission numéro 109 et donc elle est intitulée Délirante Croissance et elle est sous-titrée Hétérocratie versus Technopolis Alors Délirante Croissance, pourquoi Et eh bien c'est le 3.fr point, le, le point, point il m'a donné l'idée de faire cette émission parce qu'ils ont sorti un article où ils parlaient de l'ignol de, de l'écologie. On peut être d'accord effectivement sur certaines personnes qui sont présentateurs de télévision ou qui sont de, de vieux partisans de l'Algérie française et sexistes qui ne sont pas particulièrement écologistes ni décroissants, mais c'est qui très. Euh, les véritables experts. Déjà, j'ai dit la il y a 15 jours ce que je pensais des experts. Hein. Je, souvent, j'ai une expression pour ça, j'appelle ça les experts de BAF, parce qu'il faudrait en donner de temps en temps. Et sinon, euh, eh bien, euh, dans l'article, on parlait de délire décroissant. Alors effectivement, dans l'article, à aucun moment, on avait euh, cité M. François Partant, qui est le père de la décroissance. Et donc, euh, eh bien, il n'y a aucun délire euh, décroissant. Par contre, il y a beaucoup de délire euh, sur la croissance. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu avec euh, ce militaire d'attaque français qui a brûlé... Euh, à tout le monde. On le voit bien avec euh, cette vague euh, de radioactivité sur l'Europe du Nord. On voit bien comment euh, ces choses essentielles euh, pour nos santé, pour nos vies et pour notre avenir euh, n'ont pas fait l'objet des premières pages, contrairement au, au Covid-19 qui, euh, qui nous saoule depuis des mois et qui actuellement bah, sur Terre a fait moins de morts en moyenne que le fait une. Euh, une maladie euh, saisonnière qui s'appelle la grippe. Donc effectivement, le Covid-19 n'est pas saisonnier. Et on s'aperçoit, notamment en Floride, euh, que loin d'être saisonnier, là où il fait très chaud, eh bien il est reparti en flèche et donc euh, on confine à nouveau et dans beaucoup de pays, et ça pose de très graves problèmes, notamment en Serbie où il y a eu des émeutes euh, parce qu'effectivement, bah, il y avait une, une, une vraie hausse de mortalité. Donc on voit qu'au niveau local, les pouvoirs politiques instrumentalisent cette crise sanitaire pour, en fin de compte, euh, établir une autorité absolue sur leur population. Alors c'est pour ça qu'on a sous-titré hétérocratie euh, versus technoclones. Alors effectivement, kratie, euh, Kratos, le pouvoir, euh, hétérocratie au plus donc c'est des vrais pouvoirs, des pouvoirs autres. Et, et les pouvoirs divers, c'est pour ça comme hétérosexuels, euh, donc euh, variés, ce sont des pouvoirs euh, de création. Alors que. Euh, Est-ce que crassis c'est crasseux euh, Crassis c'est crasseux, on pourrait le dire. Mais euh, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu, corrompt absolument, mais le pouvoir souvent entendu en tant que pouvoir de nuisance. Donc je peux, notamment un sous-marin nucléaire l'attaque, un sous-marin nucléaire l'enfer l'engin. C'est quoi ce pouvoir nucléaire C'est le pouvoir de, de polluer pour des dizaines ou des centaines de milliers d'années d'immenses territoires et de carboniser les populations, donc c'est un pouvoir de nuisance. Alors que les véritables pouvoirs, ceux qui sont divers, sont des pouvoirs de création. Euh, pouvoir de sculpter, pouvoir de peindre, euh, pouvoir de, de s'exprimer, que ce soit oralement ou par écrit. Voilà les vrais pouvoirs. Euh, pouvoir de faire jaillir euh, de la néosphère euh, dans notre biosphère euh, de nouvelles idées qui vont de manière virale mais euh, de manière non-mortelle euh, transformer les mentalités voilà, et c'est pour ça que s'il y a eu réellement un homme de pouvoir, ces deux derniers millionnaires, et bien il s'appelle Jésus et il est né juif et il est mort juif et contrairement aux conneries que récemment M. Jean-Luc Mélenchon a proférées, en essayant de remettre au bout du jour le peuple délicide, ce charlot, dangereux charlot, comme je le dénonce depuis très longtemps, s'est permis de dire que s'il si ne savait pas si Jésus était leur enfant, mais de toute manière, il savait que c'était à cause de ses compatriotes. Donc je passerai sur euh, ce, ce, ce, nouveau, ce nouveau fait d'armes dans cet abruti de ce dangereux américain euh, qui a, ne ben, euh, l'oublions pas, comme, comme euh, sous-lieutenant euh, un certain ruffin, qui est, qui est de, exactement du même tonneau. Donc, pour euh, mettre euh, en route cette émission, parce qu'il faut réellement rentrer dans le sujet, je, je vais prendre une citation, et cette citation, la voici. La pauvreté dans la liberté est préférable à la souveraineté dans l'opulence alors cette situation elle est de damadou Kuruma, donc c'est un écrivain maninquet euh, qui est né en côte d'ivoire en 1927 et, et qui a été soldat ici aussi oui et qui, et qui est mort en france connu, hein, en, en, en 2003 donc euh, oui non mais je, je l'ai connu euh, juste avant son nom et là, il a écrit des livres très marrants et effectivement, c'est un, un auteur extrêmement intéressant que je vais lire parce que je, je, je n'ai jamais lu de livre... Le soleil des indépendants... Exactement, exactement. Et, et, et il a ce regard par rapport au néocolonialisme et à tous ces chefs d'État que notamment la France a mis en place dans tout le monde euh, qui est assez intéressant et on le voit euh, justement en Côte d'Ivoire euh, il, il y a eu des problèmes parce que par rapport euh, à Bagbo et par rapport au, au fait que l'armée française est venue euh, interférer euh, sur le choix du, du, du peuple ivoirien, on, on est tout à fait là dans le néocolonialisme et je pense que M. Bolloré comprendra tout à fait de quoi je parle Donc, ce que... Peut-être point... qu'il ne comprend pas, mais il va falloir être plus clair avec lui. Il va falloir être plus clair avec Monsieur si parce que... Peut-être qu'il ne comprend pas ce que tu ah, Moi je, je pense qu'il comprend, parce que quand, quand son candidat, l'ex-candidat du MEDEF, Nicolas Sarkozy, a été élu en 2007, il est tout de suite parti sur le yacht de M. Bolloré ah, oui. euh, en Méditerranée. Donc voilà, ce que ce, sont ce, ces gens qui sont les faiseurs de rois, les ans avant notre première émission. C'est le nouveau féodalisme, et donc justement, ce sont ces gens-là qui, à travers les médias, osent dire que euh, la décroissance serait délirante. Et c'est pour ça que moi je vais dire que les vrais délires, les délires nuisibles, les délires mortels, sont des délires de croissance. Et sachant tout de même qu'actuellement au Liban, euh, là, là où euh, le, le grand Carlos Ghosn, euh, citoyen euh, euh, libano-français-brésilien, euh, euh, qui ne payait plus d'impôts en France depuis plus de 15 ans, euh, ancien patron euh, de Renault est parti rejoindre son, son vignoble et, et, et, et sa grande maison, euh, payée avec euh, la sueur euh, des travailleurs euh, japonais et français, et bien euh, ce grand homme est parti dans un pays où actuellement on meurt de faim. En on appelait ça la Suisse du Moyen-Orient, mais pourquoi la livre libanaise était indexée par rapport à l'aide qu'apportaient euh, tous ces États euh, potiches, que sont euh, les États, euh, euh, le souhait. Qatar, euh, l'Arabie saoudite. Euh, euh, donc il faut bien comprendre qu'actuellement, que l'Occident et ses alliés sont dans une très mauvaise passe économique, parce que le vrai problème, ce n'est pas un problème de décroissance, c'est un, un problème... Euh, de ce qu'on appelle une récession, et la récession est gérée par les industriels et les militaires de telle sorte qu'on va préserver les dividendes à deux chiffres des actionnaires et, et, et des oligarques et pour ça qu'est-ce qu'on va faire eh bien On va créer un chômage structurel de plus en plus grand et on va faire en sorte de faire disparaître les classes moyennes. Et donc c'est ce qui, ce qui s'est produit au Liban, d'un coup, beaucoup du peuple libanais qui se pensait complètement euh, épargné par rapport à la famine, à la misère, eh bien, se met à avoir faim Et Il y a un homme qui s'est suicidé récemment au Liban parce qu'il avait faim. Et il disait que c'était peut-être le plus grand terrorisme, c'était ça, c'était quand, quand les citoyens se mettaient à avoir faim. Et aujourd'hui, ne croyons pas en France que ça n'arrivera pas, on n'en est pas très loin. Et quand on voit que le point.fr, parce que pour moi c'est un point levé d'un bras tendu où le saint fascisme de la croissance en marche médiatique forcée s'exprime donc écologie les clunes, les vrais spécialistes et les autres, cet article je vous conseille d'aller le lire sur lepoint.fr parce que vous n'y verrez pas et vous n'entendrez pas parler de François Partant et vous n'entendrez pas parler des vrais écologistes qui sont les zadistes, qui sont les gens qui proposent un autre monde. Mais alors si tu « altus fortus euh, ». Comme la dernière fois, j'ai toujours pas oublié mon latin. Donc plus vite, plus haut, plus fort, voilà la devise du comité international olympique qui a été imposée par Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle. Et donc, revenons-en, voici, voici un, un délire croissantiste. Un délire croissantiste, délire de la croissance, Boycott Paris 2024. Alors, Pierre de Coubertin a démissionné du Comité international olympique en 1925. Malgré tout, il participa activement à l'organisation des Jeux d'été de Berlin en 1936. Voici un petit extrait du discours qu'il prononça lors de la clôture de ces Jeux olympiques organisés par le régime nazi. Que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu'ils viennent d'accomplir. Pierre de Coubertin Admirait Adolf Hitler. Quand on lui posait une question au sujet de cette admiration, il répondait Comment voudriez-vous -vous que je répudie la célébration de la 11e Olympiade Puisque, aussi bien, cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu'ils ont connu. Pierre de Coubertin considérait qu'Adolf Hitler avait beaucoup fait pour le retentissement des Jeux Olympiques. De L'esprit de compétition et l'esprit nationaliste sont de nuisibles et mortelles plaies mondiales contre lesquelles l'insorbordination non-violente active doit être permanente. Et on le voit bien sur l'affiche Paris 1924, c'est-à-dire un siècle avant, eh bien, on voit un salut euh, fasciste euh, des Jeux Olympiques. Alors, ils sont tous européen et bien blanc effectivement alors que on est en plein dans l'empire colonial français alors on ne voit aucun aucun athlète euh, euh, basané qui soit d'afrique du nord ou d'afrique noire sur cette affiche derrière on a le, les trois couleurs du drapeau tricolore le patriotisme le nationalisme donc on voit qu'un siècle plus tard on va nous revendre ça mais qui qui participe à ce comité euh, paris 2024 et bien l'ensemble des syndicats euh, autour du MEDEF parce que c'est une bonne aubaine justement pour les gens qui prêchent la croissance pour ceux qui ont donné des milliards d'euros euh, à nouveau pour le transport aérien qui est peut-être responsable quand même d'une grande pollution et notamment des couches hautes de l'atmosphère donc euh, qui joue très gravement sur la chimie atmosphérique ce sont ces mêmes gens qui ont donné des subventions en milliards d'euros aussi pour l'industrie automobile donc pour des secteurs euh, qui au niveau euh, environnemental, on le sait, euh, oblitère gravement euh, l'avenir des générations futures. Donc, aujourd'hui, les résistants sont des écologistes. Aujourd'hui, les résistants sont des décroissants. Et aujourd'hui, effectivement, il faut parler d'un monde post-industriel. Parce qu'on ne pourra pas euh, revenir euh, aux, aux technologies euh, du siècle dernier, ou du siècle, ou même pire, euh, d'avant la révolution industrielle, c'est pour ça que nous parlons de monde post-industriel. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'aujourd'hui, au niveau des sciences et des techniques, euh, ce sont les industriels et les militaires qui orientent euh, complètement les recherches. Quand il y a des domaines de recherche euh, qui sont jugés stratégiques, eh bien on peut recevoir un courrier euh, du ministère de la Défense qui défend de parler d'un brevet et j'ai ici à côté de moi un ami qui a reçu ce genre de courrier par rapport à la fusion froide donc il pourra peut-être nous en parler euh, tout à l'heure mais il est très intéressant de comprendre que la, la recherche scientifique et, et même euh, les recherches euh, de technosciences c'est-à-dire de, de sciences appliquées sont complètement orientées par rapport à du profit immédiat et donc les seuls aujourd'hui qui sont, je dirais, dans le moyen terme, mais de manière horrible, et eh bien, c'est ce que j'appelle, moi, euh, la république impopulaire de Chine, euh, qui, par euh, ses planifications euh, de type stalinienne, euh, euh, arrive à décréter des programmes sur le moyen terme, qui fait qu'ils sont en train de damnézion à un monde occidental qui est en train de s'effondrer. Donc ce qui se passe au Liban, c'est caractéristique de l'effondrement de l'empire américain parce que cet effondrement il est en cours quand vous regardez quand vous écoutez les discours de Donald Trump et que vous les comparez euh, aux discours euh, de son principal euh, euh, adversaire et eh bien vous vous, vous apercevez qu'il n'y a pas de différence quand vous regardez sur l'ensemble de l'échiquier politique français, les discours qui nous sont donnés, euh, que ce soit par rapport à l'emploi, alors qu'on sait très bien, le chômage est structurel, donc il est nécessaire à la bonne santé industrielle et militaire euh, des, des, des puissances, eh bien, euh, ce discours, c'est un discours de croissance. Il nous dit, le, le pays ira bien s'il y a de la croissance, s'il y a de la consommation. C'est notamment le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est le discours de Ruffin. Ces gens-là le même discours que les syndicats comme la CGT, il faut des emplois des emplois salariés la décroissance a complètement un autre discours nous on veut la fin du salariat on estime que aujourd'hui il faut entrer dans une politique de revenus. donc il faut des revenus pour tous et s'il y a un revenu de base il faut qu'il soit indexé sur un revenu sommet et que l'écart entre les deux soit de l'ordre de 3 et à partir de là on peut comprendre que la richesse produite financera justement les revenus de base. Et aujourd'hui, de plus en plus de Français ont des difficultés d'accès à l'emploi, au logement, à la santé, mais ce n'est que la préfiguration du monde qui vient, ce monde où, pour avoir des droits, tu devras payer. Et ces droits proportionnels à l'argent et aux revenus, ils sont euh, imposés par qui par les oligarques qui ont des tickets de présence dans les transnationales. Pourquoi Parce qu'on dit toujours, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Et quand vous voyez les transnationales qui s'arrogent de plus en plus de liberté, et même toute leur liberté, eh bien tout naturellement, le citoyen n'a plus de liberté. Et donc, on est là aujourd'hui dans l'application directe de la liberté des uns, s'arrête là où commence celle des autres. Notre liberté s'arrête définitivement là où commence la liberté absolue des transnationales, des grands groupes et des partenariats publics, privés. Parce que plus vite, plus haut, plus fort, c'est une logique qui nous conduit au suicide. C'est ça qui crée la déforestation. C'est pour cette raison qu'il y a encore de l'extractivisme. Alors qu'on sait très bien, au niveau de l'or, il y a moins de 2 ou 3% de l'or qui sert au niveau technologique. Donc ça, ça veut dire qu'on peut fermer toutes les mines d'or et avoir de l'or euh, pour euh, toutes nos applications techniques pour des millénaires. Voilà, donc on voit bien que l'extractivisme n'est pas relié aux besoins des populations, c'est relié à de la spéculation, c'est relié au fait que les sociétés transnationales, dans le cadre d'une récession Économique, obligatoire, vu qu'il ne peut pas y avoir de croissance dans un système fini, et bien pour cela, il faut réduire les, les salaires, les prestations sociales, et donc petit à petit, il va falloir pousser à l'élimination une grande partie de la population. Le Covid-19 est une crise sanitaire. C'est-à-dire que moi, quand j'entends certaines personnes qui se présentent comme des opposants à une espèce de, de système complotiste planétaire, ça, ça me fait, ça pourrait me faire hurler de rire si ce si n'était pas dramatique. Le Covid, il existe bien. Il y a, il y a des gens qui meurent du Covid. En France, il y a plus de 30 000 personnes qui sont mortes du Covid. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a un nouveau Premier ministre, mais toujours zéro responsable. Mais par contre... Est-ce il... qu'on est tous égaux devant le Covid Du tout. Justement, le Covid... Euh, touche les populations, euh, je dirais, économiquement faibles, comme disait euh, euh, le clown euh, Zavata. Euh, les économiquement faibles, euh, ils sont en pleine création. On est, dans, on est même dans le retour du grand populisme, et peut-être même, je pense, de la famine, juste en Europe. Et donc ces économiquement faibles, par exemple aux États-Unis, les plus touchés sont euh, les peuples autochtones, et notamment les Lakota parce que ce sont eux qui vivent dans les conditions socio-économiques les plus lamentables et donc ce virus s'attaque effectivement aux plus faibles, aux plus faibles les personnes âgées, les, les personnes... Effectivement si tu as le sida, si tu es alcoolique, euh, si tu as tendance à t'injecter des drogues dans les veines, et eh bien par rapport à un virus, tu es extrêmement euh, exposé. Voilà, alors que si tu manges à ta faim, euh, si tu as un grand jardin, une propriété, eh bien toi, ben oui, effectivement, le confinement va légèrement baisser tes revenus, mais tu vas manger à ta faim et tu seras relativement épargné. Et donc, on voit bien que ce virus est complètement adapté pour euh, créer euh, une dépopulation choisie. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de pire... Ah, là, je suis très content. Il y a, il y a Muriel qui m'appelle sur mon portable. Et on n'a oui, pas, pas synchronisé l'enceinte. Allô, Muriel donc on est en direct, je vais passer sur l'enceinte, mais on a oublié de, de synchroniser mon portable avec l'enceinte. Donc ce que je vais faire, je vais raccrocher, et tu vas me rappeler après que j'aurai synchronisé mon portable. Ok Allez, dans, dans, dans, deux, dans deux minutes. Je, je te dis à toutes, au revoir. Donc, euh, on va continuer notre propos avec euh, Muriel, qui est à la ZAD de Laurent. Donc moi, je vais déjà réactiver... Alors, je que ça a été longtemps. C'est bon, là, je suis connecté. Okay. Bon, ben, bah, euh, Muriel, si tu nous entends, tu peux nous rappeler. Sinon, euh, je reprendrai après sur ce thème, parce qu'actuellement, il y a des partenariats dont il faut parler, euh, public-privé, euh, qui vont jouer sur notre intégrité physique. Et je dirais même intégrité génétique. Et c'est extrêmement gras, est en train de se préparer sous le prétexte de la crise sanitaire Covid-19 euh, à l'échelle euh, planétaire donc nous en parlerons après parce que là je... allez lui, j'y vais peu de est-ce qu'on entend hein oui, Le projet appelle Muriel, nous et... sommes en direct. Allô Muriel Oui Ça y est, tu passes sur l'enceinte, donc euh, nous sommes en direct. J'étais en train de parler des, des délires de croissance, et, et toi à Oloron, vous subissez ça, moi j'ai vu récemment, tu faisais une vidéo où tu plantais des légumes en respectant euh, les parterres de fleurs euh, de, devant, euh, donc sur un terrain municipal, euh, tu, tu as beaucoup d'actions par rapport à la gratuité, euh, et, et, et par rapport à l'autonomie alimentaire mais euh, non seulement tu n'as aucune aide, mais au contraire on te met des bâtons dans les roues. Donc attends, très mal, attends une seconde. je vais venir revenir. Est-ce que tu m'entends mieux Voilà, là c'est vraiment Voilà, donc je voulais que tu parles de, de tes initiatives sur place à Oloron pour essayer de, de, de, de, de faire la promotion de ce monde décroissant et de ce monde de la gratuité et de l'autonomie alimentaire. Voilà. Mm -hmm. Et surtout que tu nous parles des obstructions euh, institutionnelles, publiques et privées que tu dois affronter. Voilà. Bah, disons que euh, oui, euh, nous, euh, ça, la vidéo que j'ai c'était déjà un petit peu l'an dernier. Euh, là, moi, cette année, personnellement, sur l'orange j'ai pas fait grand-chose. J'ai bougé l'endroit pour euh, recommencer la, la même histoire, à savoir des, des jardins partagés, où euh, j'essaie de mettre un maximum de, de diversité, de poêtes différentes et tout, de, de variétés et tout, pour, après pour euh, les partager avec, euh, avec les gens. Et, euh, et après, moi, euh, vraiment, le concernement, c'est que euh, jamais de ma vie, je vais demander l'autorisation. Euh, aux communes ou quoi que ce soit, quand j'ai envie de faire quelque chose. Dès que, quelque, enfin, dès que ma conscience me dit « ça a l'air pas mal, ça devrait être pas mal de faire ça », je le fais et je ne me pose aucune question vis-à-vis -vis de la loi, sachant que je pars du principe que leurs lois sont dégueulasses et qu'elles ne sont pas humaines. Donc elles sont même inhumaines, j'ai envie de dire. Donc il est grand temps que, voilà, pour à mon avis, de, de recréer vraiment un contact, une connexion à la nature, de se rappeler que c'est tout était monde, c'est uniquement perte et que, euh, tout en c'est plus, on peut vraiment trouver une solution euh, dit, il faut vraiment qu'on soit solidaire, et qu'on les gens les autres. On va de plus en plus dans le mur, et qu'il y a plus de financiers de, de gens qui sont en euh, dehors. et c'est maintenant que jamais que tu pourrais apprendre les termes de solidarité de fraternité. Et, euh, voilà. que voilà. Tu... Voilà. et par, par, par rapport à ça, qu qu'est-ce qu que tu penses de la distanciation sociale des gestes barrières et de tout ce qu'on nous, qu nous raconte, est-ce que tu penses pas que d'une certaine façon c'est là aussi pour tuer la spontanéité, C'est qu'il n'y a pas là un risque euh, social, psychologique et politique beaucoup plus grand euh, que le risque sanitaire que nous fait courir le virus Quel est ton avis bah, moi, je, je, Ce que j'en pense euh, concrètement c'est que euh, la peur n'est en train pratique. Donc elle est peut-être très pratique euh, pour des gouvernements qui se rendent compte de plus en plus que la population est à vous et qu'au bout d'un moment ça va presser, de créer un climat de peur pour euh, justement faire en sorte que les gens restent continués chez eux. Alors moi je ne vais pas trop euh, m'étaler sur le sujet du corona, mais depuis le début, moi je pense que c'est euh, voilà, enfin, vraiment, euh, euh, au fond de moi je pense que c'est un fait en fait euh, le corona, mais c'est très grave de dire ça, je sais, parce que les gens qui en sont morts, qui vont me dire, ouais, non, non. Euh, je sais pas, moi bon, vraiment je goûte tellement de ce monde que je me dis tiens, ça se trouve ils ont inventé cette chose en mode placebo pour créer une, une psychose dans une terre qui fait que les gens discutent un peu, ben, vont un grand regarder de autres choses et souvent, ben, on l'a déjà vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, des médecins pratiquent des expériences sur des gens. Bon, Peut-être que euh, bah, les gens qui poussent et qui ont un peu peur, euh, bah, quand ils arrivent à l'hôpital, euh, euh, euh, ils sont tout simplement utilisés comme cobayes ou tout simplement éliminés quand il s'agit de, de personnes d'un certain âge. Voilà, c'est pas la quoi pas, pas. Pas. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est certainement pas un confinement voilà, chez nous que ça va nous épargner puisque euh, c'est sûr, on en sait pertinemment que la meilleure façon de combattre une maladie, c'est de se confronter et donc de prendre l'heure, de retirer du bonheur pur, tout ça c'est essentiel et, et voilà quoi et, et donc euh, tu, et, et, moi je comprends tout à fait, c'est à dire que tu es dans un, toi tu vis euh, dans la nature, la majorité du temps, donc effectivement euh, confinement et masque euh, c'est un petit peu euh, quelque chose de, je dirais, euh, d'inutile, voire de, voire de nuisible. Par contre, pour tous les gens qui ont des modes urbains, comme nous on est sur Paris, on prend le métro, c'est-à-dire il y a une densité de population euh, très grande. Euh, moi je sais qu'autour de moi, j'ai eu des gens qui ont, qui ont été atteints, euh, je connais des gens qui en sont morts, euh, voilà. Euh, donc par contre, je, je, je, c'est ce que j'ai dit avant de t'appeler au téléphone, c'est que le Covid-19 existe, c'est une réalité physique, mais ce qui est pour moi de l'ordre de la manipulation, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que là, pour le moment, il a fait moins de morts que ne fait en moyenne un virus saisonnier comme la grippe, mais qu'il est instrumentalisé planétairement pour nous préparer à d'autres choses, c'est-à-dire à la fois à un flicage, un pistage, un traçage des, des individus, et surtout, on va créer une nouvelle classe qu'on appelle la personne à risque. Et ça, je vais en parler tout à l'heure, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que là, on va essayer, euh, sans rendre le vaccin obligatoire, de faire en sorte que les gens qui refuseront la vaccination ou la détection aient des droits qui soient modulés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on aura du sous-citoyen celui qui refusera euh, la détection et le vaccin. Et on aura du citoyen euh, esclave et soumis, celui qui sera fait détecter en tant que personne à risque et que donc se sera laissé injecter euh, un vaccin. Eh bien, et bien, ah, et bien euh, euh, cher Pierre, tu que je te réponde à ça Moi, j'ai dit, chaque heure, on a trouvé son médecin. Moi, il me reste tu vois, là, j'étais à en l'Espagne, en il fin n'a pas eu de directeur de bourse, c'est le mattre obligatoire, là-bas. Alors là-bas aussi, c'est une situation on est va dire, que si tu vas aller dans en place, c'est pas du masque obligatoire, mais après, tu es déjà en terrasse en train de boire un coup au restaurant, personne n'a de débattu. Et dans la rue, ils y a ça, ils ça de boire et en Donc, moi, je suis le début, j'en pas mis en masque sur le je... voilà, je me disais, je me disais, je de mourir sans ben voilà, depuis le virus je fumée, j'ai une certaine logique qu'il faut accepter que je vais mourir. Donc, euh, que ce soit du Corona ou d'autres choses, peu importe. Euh, je fais confiance euh, voilà, à la vie, tout simplement, mais jamais la vie. On est vraiment obligé, on est légère à mettre en masse ou à rester enfermé chez moi, jamais. Voilà, c'est mon choix. Après, on peut nous coller toutes les amandes, le freinement ou quoi que ce soit. Jamais je ne que ce que soit, parce que... On voit que moi je me suis seule en réalité. Et moi, pour moi, la c'est la vie parce que je suis libre, moi, je suis libre de faire tout ce que j'ai envie. Après, fait, si y a des débiles pour me dire, oh, c'est que tu n'as pas mis de masque et tout, bah, tu as propagé la maladie, libre à eux, on ne s'en la là-dessus. Alors qu'on plus... sait personnellement que le masque euh, protège les autres, elle hein, ne nous protège pas. Hein, oui, exactement. Donc, euh, et, et par rapport au problème de, de l'intégrité physique parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'intégrité de circulation c'est à dire que nous on a fait nos jeux d'amis on les a fait de manière virtuelle pendant tout le temps de confinement, et un mois de plus, parce que le préfet de Paris il se sentait nous interdire de nous réunir sur la place de la République alors qu'on aurait mis un masque, qu'on se ferait euh, désinfecter et, euh, les mains au gel hydroalcoolique, on aurait fait comme, comme euh, il s'appelait comment, conspilate, euh, allez crucifiez-moi Jésus-Christ, mais attention, je me lave les mains au gel hydroalcoolique, comme tous les préfets, parce que je suis un préfet. Et donc euh, le préfet, bah, voilà, il, il, il, il obéit euh, à l'Empire euh, qui est son employeur, voilà. Et en pire, en France, malheureusement, on est les meilleurs. Hein. Et donc l'intégrité physique, c'est pour en venir à notre ami, Eric, notre ami commun, Eric Potetta, qui malheureusement, bah, actuellement, tu bah, n'as pas de nouvelles et euh, il se remet... Si, j'en ai eu aujourd'hui. Ah, tu as eu aujourd'hui. Alors, peux-tu nous donner des nouvelles d'Eric, qui lui euh, a vu son intégrité physique euh, très malmenée lorsqu'il a été euh, interné euh, de manière préfectorale en hôpital psychiatrique euh, il y a malheureusement une année de ça et il en subit toutes les conséquences encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler euh ben, Je t'en parlerai à l'imparté, je n'ai pas trop envie de dire ça en public, ah mais j'avais peur que que il ne va pas, euh, pas bien du tout, du tout, et que bien évidemment, grâce à la euh, cause de la pas en, fait, en sûr, de la de la Chine et de la Chine qui ont été euh, imposées. <rire> Euh, il est plus tout, que tout le même et que, que Là, voilà, à l'heure actuelle, on change le même euh, à faire bon, vais... de Et au niveau du depuis plus de il change à vers une ça que. Je je je Bon, moi, je donc, peux donc, te dire une chose, Muriel, il et... y a, y a non, mon... tout un peu, mais bah, c'est très, très compliqué, les, et, et, et... et c'est très compliqué. Genre, donc... mais, franchement, il aurait ce faire, à savoir que, certes, la peine de mort... Euh établi euh, en France mais oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, ils ont d'autres moyens de oui, prendre oui, prendre oui. Euh, ils l'ont lobotomisé chimiquement mais, mais là tu sais que j'ai à côté de moi Fabrice David qui est aussi un ami d'Eric et moi on va écrire à des amis d'Eric pour justement essayer de régler ce, ce problème d'hébergement qui est, qui, est qui est assez prégnant dans, dans, ben dans la semaine qui vient on va, on va écrire à la fois à, moi je vais écrire à Jacques Gaillot euh, et, on, et certainement aussi à Babar euh, par rapport euh, à droit au logement, c'est-à-dire qu'il faut, faut arriver à faire en sorte qu'Éric, que très esquinté euh, par son dernier séjour psychiatrique, puisse euh, trouver euh, un endroit où souffler parce qu'il a, il a beaucoup donné, il a beaucoup pris dans la gueule. Et aujourd'hui, euh, c'est un nous de lui apporter plutôt que d'attendre quelque chose de lui. Tout à fait, ben, oui <t struggling> bah moi, moi je suis entièrement d'accord. Après, le problème réel, c'est, je pense pas que tu vas pas être dans des choses dans parce que. Bah, s'il faut une structure spécialisée, euh, oui. Tu vas voir que quand même. Mais, Muriel, est-ce que tu connais Emmanuel Sumera Voilà, Emmanuel Sumera c'est un ami, euh, il faisait partie de, de radio, radio Mougeon, euh, voilà, et euh, il était passé d'ailleurs euh, euh, nous, nous voir dans les premières émissions, euh, je crois que c'était dans les 20 premières émissions, ils étaient, ils étaient passés nous voir avec ce Reich. et euh, là récemment... À plusieurs reprises. Récemment, notre ami Emmanuel, il a eu euh, la police nationale qui a déboulé chez lui, qui a mis tout en dessous, il y a eu une perquisition, parce qu'à côté de chez lui, il y avait une antenne 5G qui visiblement avait subi une pollution spontanée, comme ça arrive parfois à certains êtres humains, ça reste un des grands mystères de la nature. Mais par contre, ils nous sont tombés dessus parce qu'il parce que, bah, est, il est décroissant, il est non-violent, donc ils se sont dit, si une antenne 5G brûle, eh bien, il faut trouver un responsable. Euh, moi je, je, je lui ai laissé mon numéro je ne sais pas s'il écoute les en direct sur Facebook mais s'il l'écoute euh, après nos, notre échange téléphonique j'aimerais bien qu'il nous appelle parce que c'est effectivement ce déploiement de la 5G c'est une des composantes euh, militaro-industrielle parce que c'est un aspect stratégique euh, euh, extrêmement important pour le flicage euh, des populations. C'est-à-dire que... Et, et aujourd'hui, avec les small cells, dans tout l'espace public, des sociétés privées euh, ont déjà mis en place euh, les structures qui vont permettre euh, à plus de 26 GHz de bombarder les gens tous les 300 mètres euh, avec ces ondes extrêmement nuisibles, euh, proches des micro-ondes. Hein, c'est euh, tout ça qu'il faut prendre en compte, c'est que euh, c'est extrêmement nuisible. Euh, Donc, c est, c est de alors, les gens qui étaient des patients, ils partaient sur des droits numériques, en fait, qui avaient vu de l'échanger entre... C'est de la chair, mais peut que, bah, par hasard, ça, on produit à partir on ça installé ces antennes, et là aussi ça sert à quoi en fait, encore une fois, isoler les gens, je veux dire, vous avez vraiment les bientôt, je ne sais pas, on va nous proposer de vivre comme un avatar en fait, un truc comme ça. Oui. On va passer la vie dans un cercueil, avec de... je ne sais pas quelle matière autour de ça, et ton cerveau sera connecté à une vie que tu pas donner de l'île, mais bon, c'est pas grave, c'est un cadavre, c'est un peu super, c'est déjà dans la réalité. Oui. Euh, C'est en fait. on... ce qu'on appelle les no life. Et comment. Euh, il que. Euh, malgré Tout <rire> ce qu'on nous dans la vie, depuis tout le temps, on sait qu'il y avait des gens qui On qu'il y avait des On ne sait plus on apprend les des richesses et euh, nous, on, nous en sommes les bénéficiaires de ce qu'on en vive. On est bien contents. Voilà, D'abord, l'électricité, euh, la société courante, euh, la bainière, euh, on peut se rendre compte qu'il faut manger des poids, on peut se vendre des services humains. Les supermarchés, il y déjà le problème. Est-ce que, tu sais, est -ce et que tu sais Est-ce que tu sais qu'on va être indépendant, autonome, et solidaire et fraternel Ou est continuer à se faire torcher le cul par des gens qui se sont passés pour des bienfaisants alors que ce sont des malfaiteurs Ce sont des empoisonneurs euh, Au niveau de trucs, que ce soit bouffe, euh, c'est un truc... Euh, Niveau tout tout, tout, tout, tout... Mais, mais est-ce que tu sais qu'ils avouent... Là, ...par des gens de qui ne pas Ils ouais, avouent sans... ils ils la nuisibilité une de, de la 5G... Tout fait, que... Il faut Oui, mais il faut surtout bien comprendre que les gens qui installent la 5G avouent qu'elle est nuisible. Tu sais comment ils le font Ils le font, c'est que tout simplement les grandes antennes qui vont retransmettre à 26 GHz, elles sont déguisées en arbre. C'est-à-dire qu'il y a des grands pylônes 5G qui sont déjà en place, donc actuellement, ils diffusent en 4 et quelques, c'est-à-dire comme la 4G, euh, mais dès que tout le réseau va être en place, ils vont diffuser en 26 GHz, et donc ils les dévisent en arbre, ce qui prouve bien qu'ils savent que ces antennes sont extrêmement nuisibles, et quand on arrive à s'approcher et à détecter un de ces faux arbres, il y a des panneaux qui préviennent de l'extrême dangerosité de se tenir à voilà. l'arbre. Et, et, et malgré comment... tout ça, et pourtant, euh, c'est quand même... Hein euh, tout le monde, le sait, tout le monde sent tout. Et donc, euh, enfin, tout le monde non. Mais ça veut dire qu'il y a toujours à l'honneur, en fait, ils va avoir une de à euh, bah, la planète, on est une à essayer de lutter contre eux, mais que bon, tous les autres. Et, mais il faut, pas, il faut faire comme Coluche, c'est-à-dire que ouais, si, si les gens l'achetaient pas... C'est bête de des, quand même, des gens qui circulent dans leur véhicule avec un masque, mais franchement, enfin, dès que j'ai l'occasion de c'est euh, voilà, euh, quand même très envie de... Muriel, Muriel, est-ce que... Tu vois, mais bon, je vais tellement être mort de rire, parce que j'ai tellement de la peine pour eux, mais à quelle heure, ils ont peur contaminés par parfois dans, dans la vitesse de leur voiture, ou de contaminer ça enfin, Ou que qui les contamine enfin, là, ça, je ne sais pas. <coughs> <Je> vraiment. <coughs> Muriel, est-ce que et, tu ne crois pas que comme... Je veux dire, mais toutes les religions, alors que je ne suis pas à terre. Elles parlent de cette notion de berger et de troupeau, de moutons. Et ben, moi, l'unité, je vois, je euh, vois, 90% de l'unité comme un troupeau qui ne euh, ouais. sait pas du tout où mettre de la tête et qui du coup a préféré l'encontre dans le pays. Ben, on, oui. sait, on sait où finissent les troupeaux, cool, où finissent à l'abattoir. Mais est-ce que, est que tu ne penses pas que par rapport à, à, à tout ça, la, la solution, elle est un petit peu, comme le disait Coluche, si les gens n'en achetaient pas, ça se vendrait beaucoup moins bien. Est-ce qu'il ne faut pas... Il est peux faire... faut pas donc, on de montrer des exemples en montrant qu'on vit sans sans des botelles, sans maison, sans loyer, sans voilà, on doit rien à personne. Donc il faut boycotter tout ce qui est estampillé. Est est ta euh, voilà, il faut boycotter, passer, de tout, faut moi, boycotter je pense, moi, tout ce qui aussi, est Il faut boycotter tout ce qui est estampillé, enfin, 5G voilà, je le savais déjà, Alors, je, dis, là, moi, je suis là. Il me dit, ouais, au niveau Je suis là. Je vais là. dire suis est Je suis là. niveau des lois, Je suis là. à ma famille euh, Je suis Je de euh, C'est légale, euh, là. Je enfin, qui légalement Je là. Je suis là. Je suis là. donc euh, moi Je tu... parce que Je ne pas suis euh, là. Je suis Je suis Je suis Je suis Je Je Je c'est un qui a à la de de la il faut avoir dans le programme C'est euh, voilà, ça Il y a un mec qui a euh, euh, décidé de, euh, de la fin de Ça c'est un truc. C c'est que euh, ça c'est quand le jour, bah, est les marches, ils dans la rue qui n'ont pas de euh, l'argent de il y a un donc euh, bah, Et vu que personne ne répond à, bah, à ces appels, bah, il a dit, je vrai donc euh, marches, la fin de ce genre Il se trouve que, euh, les réponses qui ont été données par la commune, et, euh, donc monsieur, euh, certes, on peut trouver un, un logement d'argent, mais euh, la fonction, à la condition qu'il vous ne de vos donc, euh, ce matin, j'étais en communication avec un ami qui était longtemps président euh, du euh, que dans le pays de France. Il me disait, euh, il existe la loi de, de rétribution, donc euh, c'est simple, au part d'une maire, en fait, de faire appel au côté, en lui disant, ah, je demande, euh, alors, je demande de parce qu'il y a une personne, et c'est vraiment euh, dans une situation de... Vous êtes très celle-ci, elle peut éventuellement euh, être sous les yeux, moi le maire euh, élu par, euh, par les citoyens de la commune. Bon, euh, là on se rend compte, dans le conseil municipal, je trouve que le rejet de travail est important. Dans le cours, il y en a deux parties du conseil qui ont fait un arrêt en délicat de la commune fédérale. Et il faut prendre rendez-vous avec la présidente du Fédéral et avec, avec la présidente de l'État qui dit n'y a jamais personne le français. c'est un geste tellement beau, moi c'est que je le téléphone, de personne, c'est un gars à qui on a déjà proposé de monter à franchement, hein Mais on ne pas, parce pas, Non, voilà, mais que fait la municipalité de de deux bases, les gens qui sont élus par les citoyens, voilà, euh, oh quand même, j'avais été à en Allemagne, de dis Ils qui t'a indemnités. de dans dans dans de dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans ils dans dans dans dans dans dans le dans ils ont ont dans dans dans ils ont dans des arbres, dans dans tout dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans dans les point, dans euh, bon, mais là, les FDF, les chirol le pour eux-mêmes un en spot fait, qui a été inondé, donc c'est uniquement à partir de ce moment-là, parce qu'il y a une artiste régionale locale, que euh, ben, la municipalité a décidé de leur poutre une intervention de chantier, qu'ils ont envie de récupérer une papier de et ça on proposait ensuite, soit que ce soit derrière. Parce que j'imagine que dans l'esprit de ces gens-là, il faut se dire, moins qu'en random, et plus il y a de chances de voir dans une autre ville. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter quand on est à un petit dans les deux mers ben On peut essayer de veiller au mieux être des euh, rêves Les bancs bon, ouais. euh, euh, sont inclinés Au mieux de chacun, quoi. Et, Mais non, vraiment. ne n'a pas de bâtiment. Donc, ce qui est c'est quoi euh, Quand il y a lieux, et encore ben, le citoyen. Ce qui se passe à Oléron se passe partout. Aujourd'hui, les bancs sont inclinés pour que les gens ne puissent pas s'asseoir et se reposer ou de dormir sur un banc. Ah mais grave, euh, mais carrément, mais je t'as des... vu quand même que oui. euh, ce continent aura, aura généré quand même pas mal de, de trucs super bien. Parce qu'il oui, y a eu plein de, bah, de jardins euh, partagés qui ont coûté, il y a des cités à Toulouse et tout, il y a des gens bah, voilà, qui ont missionné bah, le bout de gazon. Qu'ils avaient, ben, ils, sont, ils ont dû se dire, ils ont se faire et chier, chier, chier, on va la grande plus loin, mais on va se faire en avec. Il euh, y a plein de gens qui commencent à récupérer aussi dans les HM l'eau de pluie. Enfin, Il y, y a quand même, euh, alors, on va essayer un petit peu l'instinct d'autonomie, ouais, d'indépendance. Et, ouais, et, ceux est qui l'indépendance. Mais Muriel, Mais si ce, faut, ce, faut ce, truc enterré, parce que si on attend que ça vienne des, des autres, euh, ils sont pas là pour en fait, sinon les de... Il n'y a rien à attendre ouais, des, des, des élus. Tu ouais. le sais très bien. Ceux, bien qui, ceux qui étaient élevés avant le Covid-19, ils ne se sont pas endormis pendant le Covid. Donc euh, toute tout cette histoire de le temps est venu, machin-chose, c'est faux. Actuellement, on le voit bien, les milliards sont allés au transport aérien et à l'industrie automobile. Ils ne sont pas allés à la permaculture, ils ne sont pas allés au candy. Euh, il ne faut pas oublier quand même que c'est Jacques Attali qui a appelé à une répression très forte à Notre-Dame-des-Landes, alors que la terre était pliée, que tout le monde savait que c'était une, une gabegie euh, entre notables et que ça ne servait strictement à rien mais ça ne les, les a pas empêchés d'aller blesser grièvement des gens et de détruire des espaces de vie alternatifs et de manière extrêmement violente avec des engins blindés pour se servir de démonstration par rapport à toutes les ordures des et bien les bien dictateurs aux, auxquels auxquelles... en fait, on vend des armes, auxquelles on vend des armes. Et ça, il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, eh la France, elle se propose d'avoir un camp d'entraînement pour, pour les salopards de saoudiens, de militaires saoudiens, qui achètent des armes. Donc on est vraiment aujourd'hui dans la négation de, de ce qu'est la République. On a euh, un régime dirigé par des marchands d'armes qui vont aux pires dictature, comme l'Égypte avec Al-Sissi ou comme Mohamed Ben Salman. Et, et donc moi, ce que je veux, ce sont ces dangereux délires qui sont caractéristiques de tous les prophètes de la sainte croissance, qu'ils soient républicains comme Biden ou démocrates comme Donald Trump. Tous les investisseurs heureux qui sont là quelque part sont pleins de mépris pour tout des altérités, ils sont les inventeurs de la xénophobie organisée, planifiée, eugénique, sélection des individus, de ah, racisme. Ah, Cela consiste à criminaliser oui, les différences ah, de manière institutionnelle, publique, privée ou en partenariat. Aujourd'hui, avec le Covid-19, une nouvelle catégorie de personnes est opportunément créée, les personnes à risque. Microsoft France s'engage auprès de saint Foundation, et de la France une chance, les entreprises s'engagent en soutenant l'initiative Gardons le Lien, qui vise à pallier grâce au numérique le risque d'isolement des plus vulnérables pendant cette crise, avec le parrainage du collectif d'entreprises pour une économie plus inclusive et particulièrement du groupe ADP, AXA, Crédit Agricole, Danone, Orange et Sodexo, le soutien des partenaires constructeurs et distributeurs. Acer, Asus, Cédiscope, Snack, Darty, HP, Intel et le nouveau d'Orange et de l'initiative, la voix de nos soignants, de One World. Microsoft France mobilise pour réunir des fonds et des appareils afin d'acheminer vers les hôpitaux, les EHPAD et les structures sanitaires et sociales des dizaines de milliers de tablettes numériques pour assurer la connexion entre les malades atteints du Covid-19 et leurs proches. Cette initiative sera déployée dans les hôpitaux recevant des patients COVID-19, les EHPAD et les structures sociales. Depuis le lancement de l'initiative, 6000 tablettes ont été acheminées pour des établissements hospitaliers. Constituer un fichier de personnes ciblées, le Health Data Hub une plateforme de données de santé est un gigantesque fichier en création qui puisent dans toutes les sources d'informations sanitaires, sécurité sociale, hôpitaux, médecine de ville, pharmacie et autres lieux de recueil d'informations codées. Les données enregistrées deviennent accessibles à tout opérateur dit de santé, dont les compagnies d'assurance et tous les rapaces de l'industrie médico-pharmaceutique, afin de les aider à mieux cibler leurs sources de profit. La gestion de ce fichier est confiée non pas à une institution de santé publique, mais à un établissement autonome prenant le développement des partenariats publics privés. L'hébergeur, pour parler le nos langues du moment, est Microsoft, le géant américain d'Internet. Par ce biais, nos données sont rendues accessibles au gouvernement américain. Évidemment, l'habillage gouvernemental de cet outil de confiscation de nos données personnelles et qu'il devrait servir l'épidémiologie et une meilleure gestion des soins. Il faut lire entre les lignes et surtout regarder la réalité que nous connaissons, notamment vis-à-vis -vis du nucléaire et de l'absence de traçabilité publique des ventes de lévothyroxine, l'hormone euh, thyroïdienne. Technologie de rupture, vaccin à ARN messager, Microsoft à travers sa fondation euh, va et une vaccination qui nous sera présentée comme non obligatoire. Mais seulement les, nos droits seront sous condition, nos libertés seront conditionnelles pour tous les non-vaccinés et les non-détectés. Voilà, et donc on est, on est rentré dans ce meilleur des mondes où des sociétés privées prennent la main sur notre intégrité physique, notre corps, parce que c'est l'accent et les la rênes euh, qui sont présentés. On, on va essayer de rester optimiste et on une bonne chose. Moi, euh, je trouve que ceux qui nous gouvernent ne sont pas débiles au point de ne pas réaliser qu'à force de faire de la merde et du mal, ils sont en train de réveiller ben, le bien. Donc, euh, ben, il y aura deux camps vraiment bien définis. Euh, voilà, c'est ce qu'on va dire. Ben normalement, c'est plutôt rester connecté euh, voilà, à la nature, qui font confiance euh, voilà, ben, au dessin qui un pas la tête à la mort, euh, voilà, qui n'ont pas peur de tomber malade valade, euh, de guérir aussi, euh, ou pas, tu vois, mais bon, c'est pour ça qu'il faut en faire une psychose et s'empêcher de vivre libre. Euh. Moi, je te dis, si on me dit « qu'il me reste deux jours à vivre », je te fais un livre, euh, voilà, totalement libre, quoi, qu'on euh, permet euh, euh, voilà quoi, avec des gens qui se disent oui, on des par là, il y a par là, moyen de vivre trois euh, jours de plus. C'est de la survie, c'est pas de la vie. C'est-à-dire, en fait, voilà, on, passe, euh... on passe dans des mondes Mais... de survie, alors que, alors que la mort, c'est la plus extraordinaire invention de la nature. cest la mort, ce qu'il faut bien comprendre, c'est grâce à elle que la première explosion de biodiversité terrestre euh, a eu lieu. Et il est probable que l'origine de la mort soit équiléétique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait surtout des, des bactéries, et donc les bactéries, euh, un individu en donnait deux, mais les deux euh, étaient très peu différents de l'individu d'origine. Et donc la bactérie, elle, elle s'adaptait au changement du milieu par des phénomènes épigénétiques, c'est ce qu'on appelle les gènes d'activation. C'est un, un domaine de la génétique qui est très récent. Et donc la mort des individus, elle confère aux espèces une résilience temporelle accrue, grâce à trois nouvelles lois qui en sont les corollaires. La première, c'est le partage des ressources limitées entre espèces de plus en plus nombreuses. Effectivement, euh, les, la, comme il va y avoir une création de diversité, toutes les niches où la vie va pouvoir se répandre vont être habitées par des formes de vie qui vont se diversifier et donc ça va augmenter la résilience globale de la vie. Deuxièmement, une transmission favorisée des génomes les plus adaptés aux variations naturelles par l'invention de la sexualité. Deux anciennes formes de vie combinent leurs gènes pour faire naître une nouvelle forme de vie. Le 1, qui donnait deux quasi identiques, devient le 2, qui donne un être différent. Troisième voie, l'émergence d'une intelligence diffuse grâce au réseau complexe de toutes les coévolutions intriquées avec la, la capacité pour cette biosphère d'adapter le milieu planétaire à ses propres besoins. Et on le voit bien, notamment les algues bleues, euh, ce sont elles qui ont créé euh, l'oxygène, qui va en fin de compte précipiter le fer océanique et créer les gisements de fer rubanés, et qui va passer des formes de vie euh, qui jusqu'à présent étaient des, des formes de vie anaérobiques euh, qui sont utilisées notamment pour produire euh, du, du méthane à des formes aérobiques parce que jusqu'à présent l'oxygène était un poison vu que l'oxygène brûlait la vie et en fin de compte on va avoir des formes de vie qui vont devenir euh, beaucoup plus efficientes vont devenir euh, pluricellulaires et aujourd'hui on veut euh, nous adapter aux variations rapides de l'environnement en pensant qu'on a une maîtrise du génome et justement en nous vaccinant des, des virus aérèves. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'on est en train de mettre les doigts dans une mécanique qui a créé l'évolution sur plusieurs milliards d'années, parce qu'on sait que les formes de vie les plus anciennes ont 3,5 milliards d'années sur Terre, et on a des abrutis qui euh, n'utilisent plus le protocole des sages de science, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans l'antisémitisme, mais ils sont toujours dans le manichéisme, c'est-à-dire qu'il y a le camp du bien et le camp du mal, et donc ils te parlent de « deep space state, donc d'espace, d'état profond. Et ces mêmes criminels ont une dangereuse propagande de type fasciste au sujet d'un complot des forces du mal. C'est pour ça que moi je suis contre les visions manichéistes. Euh, Ces dangereux délires sont caractéristiques de tous les prophètes de la Sainte-Croissance, qu'ils soient républicains comme Julien ou démocrates comme Donald Trump. Et donc on, on a aujourd'hui le symptôme réel de l'effondrement de l'Empire américain et de l'effondrement de l'Occident avec la situation au Liban. C'est-à-dire que nous, les décroissants, euh, on nous empêche de mettre en place des solutions. Pourquoi Parce que sur la Terre, il n'y a que des impérialismes. Et actuellement, l'impérialisme euh, qui a le vent en cours, c'est la nouvelle route de la soie, c'est euh, la, euh, ce la République populaire de Chine, donc ce que j'appelle la République impopulaire de Chine, celle qui veut imposer la 5G, euh, celle qui provient d'ailleurs le Covid-19. Et voilà donc. Euh, ce racisme, ce nouveau racisme, cette création justement des personnes à risque, c'est un racisme qui, on le voit à travers le virus, touche les plus économiquement faibles. Et donc, il va falloir recréer une économie alternative qui se passe de l'argent, donc qui tue l'argent, qui soit peut-être au-delà de la gratuité. Donc, il, faut, il y a vraiment tout un monde post-industriel à imaginer, et ce monde, il doit tout repenser, notre façon de nous nourrir, notre façon de nous vêtir, euh, et, et, même, et même remettre en cause des choses euh, qui nous paraissent aussi absolues que le sédentarisme. Donc est-ce qu'on va tout pas rentrer? Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans une troisième voie où justement les peuples euh, ne seront plus ni nomades ni sédentaires, mais je dirais, seront nomado-sédentaires avec la possibilité de pouvoir échanger de nos habitations avec d'autres gens et donc il n'y aura plus de commerce sur le logement oui mais tu sais quoi en fait là le problème c'est qu'il y a une confusion entre être et être SDF donc SDF c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une réelle pour ne pas trop oser quand même les SDF qui qu'ils une une petite cause dans la population ouvrière par exemple qui ne peut pas payer mon argent dans une situation que je vois donc ça arrange quelque part euh, bah, les gouvernements, le fait qu'il y ait la pauvreté, que bah, ça fait peur à celui qui n'a pas grand-chose, hein, mais qui a encore un petit peu de se retrouver sans rien. Sauf que vraiment, vivre sans rien, c'est en tout un DVD. Après, euh, tout le monde ne le dit pas de la même manière. C'est pour ça qu'il ne peut pas y décisions qui viennent de. Il ne faut pas que soit imposé par. Par la société, ça fait bien un petit dégueulasse, t'avais pas des chaisons, toi et toi là, tu les retrouves, ben bah, tu auras du mal à t'en sortir. Mais essayer de se détacher de, de tout ce système et euh, représenter un brûlé, essayer de prendre aux ailes, réapprendre euh, vraiment à être libre, et pour moi, qu'est-ce qui nous enchaîne à ce système Ben, qui nous enchaîne Il des débrouille aux chevilles, des menottes qui poignaient euh, la porte au cou, ben, c'est ben, les factures, euh, c'est l'angoisse du vide en fait, hein, de, du frigo vide, des placards vides. Euh, voilà, l'angoisse des factures qui s'accumulent. Et tout ça n'a rien à foutre dans, sur cette terre en vrai. Euh, on est des animaux, faut pas l'oublier, faut arrêter de dire ouais, les hommes les humains et tout. On est des animaux et on est la seule espèce elle, qui assume de putain c'est créer un univers euh, comme ça quoi en fait. Donc du coup, ben, l'égalité, ben, ça n'existe pas du tout, c'est juste euh, une grosse fake et quand tu passes au tribunal, quand tu vas les des plis, le se il y a ce mot euh, égalité, fraternité, ils euh, sont les premiers à euh, bafouer ces valeurs. Donc, euh, de plus simplement c'est vraiment à uh, nous, euh, les, les gens du peuple, euh, à, enfin, à faire euh, respecter la vraiment se dégager de, de, de ces autorités-là. Euh, mais wow. pour ça, il faut vraiment passer, donc parler à des croissants, à savoir tout ça, qui de beaucoup moins. Voilà. C donc, mais pluriel! C'est vraiment une liberté. de ne pas dépendre euh, de quelque chose. Une ben, c'est une chaîne en fait. Euh... Exactement. C'est-à-dire ouais, que c'est ouais, de, bah, de, bah, de nos renoncements en de que naîtront nos libertés. Euh, bah, parce qu'on qu plus, rend compte qu'il a besoin d'électricité par jour. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'électricité. Genre la chérenne et tout. Euh, Alors que les deux, quand même si on met en place, je sais pas, une, une abri, plutôt que d'avoir tout, je sais pas, des machines à laver et, et, des, des, des pièces dans les caves, là, avec des pangélos et, et frigo à euh, faire enfin, mutuels, quoi. Mais non, il faut que vende tous les logements, même dans le plus macho, des trucs de merde, frigo. tu trouveras un frigo, une lavinière, euh, partout partie pangélos, tu le poses, etc. Enfin, n'importe quoi, donc là, les... C'est la mutualisation, et là, c'est une qui est bombardée, c'est des côtés, on la ta merde. Voilà, il vont prendre train de la place. Voilà, il est en de la place. Et bien, Muriel, je, vais, je, je, je, je te remercie. Les gens Alors, je ne crois pas que les gens aiment le confort, parce que comme tu l'as dit toi-même, malheureusement, beaucoup de gens qui sont dans la rue, ça leur est imposé par un système extrêmement nuisible. Donc. Euh, c'est pas connu par le, le système, hein, c'est que chacun, chacun. Euh, un système n'existe pas, ce n'est pas euh, derrière validé par le peuple. Hein. Donc c'est le peuple qui a laissé ça. Donc à un moment donné, c'est au peuple de se réveiller. Non, non, mais c'est le.. Moi je peuple. Oui, mais le peuple c est réveillé. Il faut pas oublier quand même que dernière euh, élection illégale municipale, il y a plus de six électeurs pas du, pas du corps électoral qui n'a pas été voté. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, l'ensemble des élus euh, n n n pas, euh, ne respectent pas la loi du quorum. Donc je n'en reconnais aucun, je n'en reconnais strictement aucun de l'extrême gauche à l'extrême droite. Euh, pour moi, aujourd'hui, il euh, faut réellement permettre aux citoyens de s'autodéterminer et de choisir le type de société dans lequel ils vont vivre. Et moi, je ne veux pas vivre dans une société où la balance commerciale est équilibrée avec des ventes d'armes à des sanguinaires dictateurs et, euh, et <rire> ou des industries comme le nucléaire qui sont en avec la vie. Et donc je te remercie parce qu'on a vraiment parlé de décroissance. Il faut de plus en plus de gens à aillir François Partant. François comme François, François. Comme François. Partant, partant parce qu'il faut être partant pour la décroissance. C'est le terme de la décroissance et vous trouverez énormément de choses intéressantes, intelligentes et intéressantes dans le futur de et surtout qui s'adressent aux hommes du futur, à ces hommes qui ne pleurent pas sur les dérèglements climatiques, mais ces hommes qui sont prêts à s'adapter à un monde qui change, mais à s'adapter de manière naturelle et à refuser que l'on modifie leur génome avec ce qu'on nous présente comme des vaccins ARN, mais qui ne sont rien que du génie génétique appliqué de manière mondialisée. Et donc, il faut dénoncer tous les partenariats publics privés qui veulent imposer mondialement des situations inacceptables et notamment la perte de notre intégrité physique. Eh bien, je vous, dis, je vous donne rendez-vous pour la dernière émission de l'été qui va être le 30 juillet, on reprendra en septembre. 30 juillet, je vais parler nucléaire, armes nucléaires, armes thermiques nucléaires. Je vais parler d'une nuisance totale euh, contre les peuples. Ce sont des armes anti-peuples, dirigées contre les peuples par les états-nations et les transnationales et en France. Tous les ans, des banques et de grands groupes réalisent des milliards d'euros, c'est un vol d'argent public en milliards d'euros, avec ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, euh, ces missiles balistiques, euh, ces sous-marins nucléaires d'attaque, euh, ces missiles à stratoréacteurs, euh, ces 300 bombes thermonucléaires françaises qui sont une menace euh, pour des peuples, des populations et des territoires. Et, et comme je l'ai dit en début d'émission, une menace de pollution pérenne et durable d'immenses territoires. Il est inacceptable que des gens qui veulent se présenter à des élections et qui parlent d'un monde réteugaine right puissent être des gens qui envisagent euh, D'utiliser une qui menace avec ce type d'armement terroriste. Voilà, donc euh, terrorisme thermonucléaire, ce sera le thème de notre euh, dernière émission de juillet, le 30 juillet. Je vous donne rendez-vous euh, dans 15 jours et je te remercie encore euh, bon, une bon fois, Muriel, euh, pour, pour ta présence. Ah, et j'espère je... qu qu qu'Emmanuel qu pourra être avec nous le 30 juillet pour qu'il nous parle de cette perquisition. Donc quoi, on est très des pour quand on, quand on je, veut aller contre le de la Je vais voir jour. si je peux faire de mon côté, si tu arrives à le quoi. Et alors voilà. je te remercie, Muriel. Allez, à toutes et à toutes, rendez-vous dans 15 jours, le 30 juillet 2020. Ok, Bonsoir. ciao, bonne soirée tout le monde. Merci, Au Muriel. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, pour tous ceux qui ont suivi cette émission, moi, j'aurais une question. Qui a organisé cette émission et dans quel but Donc, celui qui trouve la réponse... On la publie en direct lors de la prochaine émission Radar. Merci. À la semaine prochaine. À dans 15 jours. À dans 15 jours.